Alors, Despair, next and Ecstasy, euh, la guitare. Donc déjà, assure-toi d'avoir bien maîtrisé le rythme qui était donné dans la, capsule, dans la petite capsule vidéo juste sur l'exercice le, rythmique. Euh, ensuite, au niveau des accords, il euh, y a trois accords, un Ré mineur, un Sol mineur et un Do. Euh, idéalement, il faut les prendre en barré, donc c'est plutôt des positions comme ça. Le Do, et le sol mineur. Euh, mais avec la rythmique et les barrés si tu n'es pas trop à l'aise et d'une manière générale comme on a déjà la basse, les pianos, le, qui, les différents claviers qui vont nous faire les parties graves on va plutôt se concentrer sur les trois cordes aiguës, ce sera plus simple ton ré mineur si tu prends juste les trois cordes aiguës au lieu d'avoir tout ça tu vas avoir juste cette position là okay, entre la cinquième et la septième case euh, ensuite tu passes sur le do le do ça va être ça. Hein, juste ces trois cordes là. Hop. Et le Sol mineur, juste comme ça. Un mini barré sur trois cases. Sur trois cordes dans la troisième case. Euh, si tu reprends le rythme qu'on avait vu, je vais le prendre juste sur le Ré mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention, si tu remarques bien, ma main, elle doit toujours faire des allers-retours. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Euh, C'est le sens des flèches que j'ai mis sur la partition. Tu fais des allers-retours, donc le 1 il va toujours être vers le bas. 1, 2, 3, 4, le 4 il sera vers le haut, le 7 vers le bas, le 2 vers le haut, le 5 et le 7 vers le bas. Et on verra qu'il faut rajouter, on peut rajouter idéalement le petit 4 qui est entre parenthèses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ça permet en fait d'avoir ce, euh, ces allers-retours là, ça va permettre d'avoir quelque chose de très régulier. Okay. D'ailleurs les étouffer, tu peux très bien les jouer et avoir quelque chose comme ça. Ensuite, tu peux rajouter le fameux 4 qui est entre parenthèses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Donc ça fait 4, 5, 7 à la fin. 4 5 7 1 4 7 2 4 5 7 et et puis il n'y a plus qu'à dérouler ça sur les différents accords. etc. Alors sur le refrain euh, c'est un petit peu différent, on va pouvoir reprendre des accords à vide pour avoir un son qui remplit un petit peu. Vous allez garder toujours votre rythmique, euh, la rythmique de départ qu'on avait vu. Euh... Par contre vous allez laisser sonner les accords. avoir trois fois le petit riff dont je vous ai donné la tablature sur la partition deux trois etc. Euh, voilà pour le refrain vous ferez attention à la fin le riff au lieu qu'il soit trois fois ça va être sept fois et le dernier, le huitième, on aura le et on s'arrêtera sur cette note-là. Voilà, le... voilà pour la partie guitare sur Despair, euh... Despair Hangover and Ecstasy. Bon courage